Selon France 3, en ce dimanche 28 janvier 2018, près de 5000 personnes ont participé à la quatrième marche pour le climat dans les rues de Montpellier. D'âge et d'horizons divers, les manifestants souhaitent que la municipalité œuvre à devenir la première ville verte de France. Le thème de la marche aujourd'hui, c'est les revendications locales. Montpellier est particulièrement touché, ça a été dit. D'abord, il y a la précarité énergétique. On est surtout dans un parc de logements anciens euh, qui date d'avant 75 et donc qui sont des passoires thermiques. Ce vœu serait celui d'une victoire dans notre lutte face aux enjeux climatiques qui nous attendent. Une victoire sur nos politiques sur les nations qui prennent des pieds pour faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Une victoire enfin pour la biodiversité que l'espèce humaine maltraite depuis trop longtemps maintenant. Citoyens, citoyennes, associations, collectifs, gilets jaunes, syndicats, politiques, souhaitant venir marcher à nos côtés, permettez-moi de faire ce vœu et nous souhaiter à toutes et à tous une grosse victoire climatique pour l'année 2019. Les citoyens ont une nouvelle fois à faire entendre leur voix et clamer très fort que la lutte contre la crise climatique doit être la priorité de l'humanité. À Montpellier, nous avons décidé, en concertation avec l'ensemble des partenaires, de vous proposer des revendications souhaitables pour faire de Montpellier une des premières villes vertes de France. Nous voulons donc que les choix présents et futurs respectent l'impératif des 1,5 degrés. Pour cela, vous pouvez signer notre pétition en ligne. Faisons partie de la solution. Dans le cortège, de nombreux assauts de défense de l'environnement, mais aussi des syndicats, des partis politiques, des gilets jaunes et surtout des citoyens ordinaires. Ils étaient 5000 à dire que ça suffit, on ne peut plus attendre. Il faut passer à l'acte. Ce week-end, dans sa ligne apartisane et non-violente, les citoyens pour le climat ont organisé une grande variété d'événements. Plus de 150 000 personnes sont descendues dans les rues dans 120 villes de France et dans le monde. À Bruxelles seul, 80 000 citoyens se sont mobilisés. Près de 40 des gaz à effet de serre dans la métropole sont dus au transport, 40 aux bâtiments et 15 aux déchets. La politique des déchets est en panne comme celle du tram ou du vélo. La rénovation thermique des logements permettrait de réduire les frais de chauffage et donc aussi les soucis de fin du mois et de fin du monde. C'est la convergence des luttes. Quand on se bat pour le climat, on est bien obligé de se battre pour tout le reste. Le collectif citoyen pour le Climat, organisateur de la marche, propose des mesures à appliquer localement pour mieux préserver l'environnement. L'affaire du siècle, on a dépassé les 2 millions et cent mille signatures. C'est bien la première fois que dans le pays ça se fait. Autant de signatures en si peu de temps. Il y a aussi euh, la création d'une ressourcerie, recyclerie dans chaque grand quartier de la ville de Montpellier. Faire en sorte que monsieur Sorel, maire de Montpellier et président d'agglomération, écoute un peu plus, plus de 5 000 personnes aujourd'hui. Vous risquez d'attendre un moment, vous savez. Ça nous dérange pas. Non, au contraire, on est très content d'attendre. Moi, je suis pour que la planète ne se dégrade pas à une vitesse grand. Voilà. Et il y a des solutions. Pour les autres manifestations des Gilets jaunes le samedi, c'est ben à peu près les mêmes gens. Hein. Il y a une ambiance, malgré la, la crainte que ça suscite chez les gens de ne pas y aller manifester parce qu'ils ont peur. Et ça se et métis, est sans mêler, bien qu'on me les C'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté. Après, il y a bien sûr la question des transports. La route, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Et on voit bien que, que ce soit sur le vélo ou sur le tramway, et les transports en commun, la politique locale est en panne depuis six ans. Des petits tabourets qui sont faits avec de la récup, et des vélos qui permettent de générer de l'électricité. Ce qui nous manque aussi, c'est de s'asseoir. Et si le collègue d'à côté, il s'assoit, et bien ça y est, on est en position pour commencer à parler et pour commencer à parler de nos, nos problèmes, nos quartiers, nos choses comme ça. Et c'est la même chose sur les déchets. On était à 20 000 tonnes recyclées à Déméter il y a 10 ans. On est toujours à la même quantité aujourd'hui, 10 ans après. Nous sommes en zone méditerranéenne. Ça veut dire plus de sécheresse, ou la pénurie en eau et ça veut dire la canicule, et sans compter évidemment la montée des eaux et donc le changement de la ligne littorale avec même un recul de l'urbanisation qui va s'imposer. Donc attention, le changement climatique est déjà là, c'est rien par rapport à ce qui nous attend et si on ne fait rien par rapport à ce que nous vivrons à Montpellier et partout en France. Gros succès de cette marche pour le climat qui confirme donc une nouvelle fois la mobilisation citoyenne.